Pour cette quatorzième idée cadeau fait maison, on va fabriquer un jeu que vous connaissez certainement, c'est le qui-est. Donc un cadeau que vous pouvez faire pour un enfant plus ou moins grand, celui-ci il était pour un ami trentenaire. Pour le matériel, il vous faudra un jeu qui-est, donc sur le bon coin vous en avez à 1 ou 2 euros. Il vous faudra de la colle, des ciseaux et surtout 24 amis ou 24 membres de votre famille ou 24 personnalités publiques ou 24 chats. Et il vous faudra surtout leurs photos. Si vous ne savez pas comment faire un cadre avec leur nom en dessous sur ordinateur, vous pouvez très bien l'ajouter à la main après. Suivant votre modèle de jeu, il vous faudra plusieurs fois vos photos. En passant, je ne vous conseille pas cette version du jeu, je trouve ça plus simple avec la version où les cartes sont indépendantes. Donc Pour ma version, il me fallait deux fois les photos en petit pour la bande du haut et trois fois en moyen pour les deux planches et un set de cartes à piocher. Ensuite, vous allez coller une par une les photos au bon endroit sur la planche. Vérifiez avant d'avoir tout collé que les dimensions sont bonnes en mettant la planche dans le jeu. Si vous l'offrez à de grands enfants, vous pouvez imposer la consigne de bannir les questions trop simples comme « est-ce que c'est une fille ?» et poser plutôt des questions comme « est-ce que c'est quelqu'un qui sait danser ?» Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire à quel jeu de votre enfance vous continuez de jouer. Et moi, je vous dis à demain pour le dernier tuto cadeau.